Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, donc, euh, juste avant de commencer, euh, parce que je trouve ça important, euh, je voulais remercier effectivement l'association We Speed de l'organisation et euh, de cette mise en avant de la web performance en France. Ça fait du bien et c'est important. Donc, je me présente. Euh, je m'appelle Ludovic Lefebvre. Ça fait un peu plus de 13 ans que je travaille chez CDiscount. Euh, j'ai commencé euh, en tant qu'architecte logiciel et ensuite j'ai mis la main dans la web perf. Avec d'abord euh, des activités de test de charge, ensuite de l'optimisation back-end, puis front-end. Et donc, euh, bah voilà, je suis comme un peu vous tous plongé là-dedans. Et c'est tellement bien euh, voilà, qu'on communique dessus. Alors, pour info, pour ceux qui euh, aiment également les tests de charge, en fait, les notions qu'on va voir aujourd'hui, on va retrouver des ressemblances avec notamment justement les points de contention des SPOF. Voilà, c'est des choses, on pourra faire le parallèle. Euh, Aujourd'hui, chez Cdiscount, je suis en charge euh, d'une équipe qui s'appelle Coaching Perf, qui euh, va euh, apporter du support à l'ensemble des développeurs et qui est aussi en charge de mise en place d'outillages dédiés à la web performance. J'ai également l'opportunité, c'est pour ça que vous pouvez voir le petit icône baline à côté, euh, contribuer l'année dernière à la mise en place d'un outil dédié WebPerf, un RUM, et, et donc, c'est pour ça que j'ai quelques slides euh, à la fin de la présentation qui euh, vont présenter euh, ce RUM et en quoi il nous a aidés euh, dans le cadre de la web performance. Alors, euh, ces discounts aujourd'hui en termes de chiffres, c'est à peu près euh, 23 millions d'utilisateurs, de visiteurs uniques par mois. Euh, au Black Friday, c'est plus de 1000 commandes minutes qui passent. Euh, en termes organisationnels, on est à peu près 800 collaborateurs au sein de l'entité technologique de CDiscount. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est euh, un change en prod toutes les 7 minutes. Voilà. Donc c'est à peu près dans ce cadre. Euh, que je travaille et notamment qui a été lancé un gros projet d'optimisation de ces discounts en mai 2020 à la suite euh, des annonces Google sur les webcore vital en indiquant que euh, à partir d'une certaine date là on vient on, vient, on a eu l'annonce la confirmation de l'annonce pour le desktop mais à partir d'une certaine date ces webcore vital allaient être facteurs supplémentaires comme signal pour l'indexation. Donc pour tout ce qui est sites qui ont un, une importance très importante sur le SEO, c'est euh, vital. Donc euh, la direction nous a mis en ordre de marche à mobiliser toutes les équipes. Pourquoi Parce qu'en fait, à, à date, quand les annonces ont été faites, en termes de chiffres, on était très très mauvais. C'est-à-dire qu'on était au mieux euh, « average » euh, et, et sinon on était « slow » sur toutes les métriques, autant « desktop » que « mobile ». Donc à partir de la Gros Challenge, et donc c'est dans ce cadre-là euh, que qu'on euh, a pu contribuer à accompagner les équipes pour euh, améliorer ces webcores vitales, et notamment, c'est de là qu'est venu euh, ce travail fait sur, euh, justement, euh, le chemin critique. Alors, je ne sais pas pour vous, chemin critique, moi, la première fois que j'ai entendu ce, ce terme, ça m'a fait penser à, à des, cours, euh, des cours de théorie des graphes. Alors, le chemin critique, c'est quoi La définition exacte, en théorie des graphes, c'est la liste des opérations qui sont nécessaires pour atteindre un but. Donc, appliquer cette définition à la WebPerf et notamment au chemin critique de rendu, donc il y a bien le mot « rendu » dans l'intitulé, on va avoir quelque chose comme ça. Pour symboliser, très souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un utilisateur clique pour faire sa requête, il va avoir une centaine de millisecondes où il va avoir un écran blanc, plus d'une seconde pour quand c'est vraiment très dégradé. Et souvent, il va y avoir un effet un peu boom, c'est-à-dire qu'il va avoir pas mal de contenu juste après. Donc, lorsqu'on veut travailler sur le chemin critique, l'objectif de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de travailler sur toute la zone qui est blanche, juste ici et de se dire bah, comment je fais pour essayer de grappiller des, des, des millisecondes dans cette zone blanche pour que l'utilisateur ait déjà des informations. Dans la finalité, ça va être quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas avoir du contenu qui arrive tout de suite sur la page, mais on va avoir quelque chose d'un peu plus progressif qui, qui a un double objectif. Le premier, c'est déjà, en termes d'expérience utilisateur, on évite les taux de rebond. On a une meilleure expérience utilisateur parce qu'on accroche l'utilisateur en lui donnant un signal « Ok, j'ai bien compris ta demande, il y a déjà des choses du contenu qui arrivent. » Le deuxième objectif, c'est en fait, eh bien, on va laisser de la bande passante pour, la métrique, euh, pour les métriques Google et notamment les métriques LCP. Euh, donc, euh, par la suite de cette, de cette présentation, je vais assimiler euh, la, le chemin critique et le temps qui est rendu pour ce chemin critique. C'est-à-dire mon objectif, c'est d'avoir le premier pixel euh, sur la page. Je vais, euh, avoir, euh, je vais utiliser le FCP, FCP pour First Contentful Paint. Donc, l'objectif, finalement, il est assez simple, c'est diminuer le, F, le FCP de façon, euh, de façon chiffrée. C'est euh, voilà, assez simple sur le papier. Et donc, comme je vous ai dit, après, euh, en second objectif, mais avec des techniques qu'on a pu voir aujourd'hui, après, on peut prioriser le LCP, une fois qu'on a un bon FCP. Avant d'aller avant directement sur les techniques d'optimisation, je, euh, je me suis intéressé à la partie euh, « qu'est-ce qui se passait sur le marché, en fait ?» Sur le marché, donc là, j'ai pris des données qui viennent du Crux Google, donc sur l'origine, et je, donc c'est des données sur le « retail » Euh, retail français desktop, et je les ai classés euh, par ordre, donc il y a une trentaine de données, euh, qui comparent FCP et LCP. J'ai mis également les bornes euh, qui sont considérées par Google en tant que fast sur FCP, fast sur LCP. Donc, euh, première conclusion qu'on peut, euh, qu peut, euh, qu peut avoir, c'est qu'en fait, quand on n'est pas fast en FCP, eh bien, on n'est pas fast en LCP. Donc ça, déjà, c'est une bonne tendance, comme quoi il y a une corrélation importante. Et, euh, et d'ailleurs, si on regarde de l'autre côté, c'est vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on est fast LCP, on est fast FCP, on est fast LCP. Voilà. On avait compris, c'est dans les deux sens. Ensuite, à partir de là, euh, bah, j'ai pris quelques métriques. J'ai pioché, j'ai pris un bon élève, un mauvais élève heureusement c'est anonymisé, hein. et un intermédiaire, et j'ai pris quelques métriques. Donc on va le voir par la suite, j'ai pris le nombre, ça va être le nombre de ressources que constitue ce chemin critique, j'ai pris la profondeur du chemin critique et les, la taille des ressources sur le chemin critique. En fait, ce qu'on voit, c'est finalement, ce n'est pas tant un problème de taille de ressources, mais vraiment sur les nombres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les très, bonnes, les très bons élèves, eh bien, ils n'ont ils pas de chemin critique autre que leur document HTML. Donc, en fait, c'est la deuxième conclusion. Quand on, veut être, quand on veut vraiment être très bon à LCP, il faut aller challenger ces, cet indicateur de chemin critique. Autre mesure que je vous propose et que je trouve assez intéressante, en fait, c'est les mêmes mesures ici, mais en abscisse, on a le FCP et en ordonnée, le LCP. Et bien, donc, toujours dans le contexte desktop retail, on voit qu'on a une corrélation assez forte sur euh, le marché retail français desktop du, euh, du, LC, du LCP par le FCP. Et cette corrélation, c'est la droite qui est là, c'est 62 Donc, en gros, ça veut dire que pour ce secteur, le, le FCP, ça correspond à 63%, il est contributeur de l'ordre de 62% du LCP. Donc c'est un, un, une contribution qui est majeure et qui est indispensable de travailler si vous voulez avoir un bon LCP. Par ailleurs, je vous invite à faire, si vous êtes dans le retail, à faire ces, ces petits exercices et, euh, et, et de faire... Euh, le LCP divisé par le FCP sur votre origine. Euh, si vous êtes au-dessus, ça veut dire qu'il y a un autre problème que d'un autre problème dans la Constitution et dans la façon dont vous allez chercher votre LCP. Mais c'est un autre sujet. Alors, aujourd'hui, quand on parle de chemin critique, euh, ce qui est important de savoir, c'est de quoi il est constitué, mon chemin critique. Euh, pour faire le parallèle, quand on veut travailler un LCP... Eh bien, euh, ça me paraît vital euh, de connaître l'élément LCP associé à chacune des pages. Eh bien là, c'est la même chose. Pour un FCP, c'est important de connaître l'ensemble des ressources associées à chacune de ces pages. Comment faire Eh bien, c'est assez simple. Il suffit euh, d'utiliser un, un outil pour avoir une waterfall comme un WebPageTest ou un Chrome DevTool. Vous allez donc avoir la cinématique d'une waterfall avec le premier, la première requête qui contient l'ensemble des, des caractéristiques HTML. Ensuite, les ressources CSS, des, des polices des police pour le, du JS, après des images. Et en fait, à partir du premier pixel, vous avez votre FCP. Ça trace un trait et donc ça signifie que tout ce qui est derrière ce FCP est une ressource nécessaire à l'affichage. Et donc, c'est ça qui va constituer l'ensemble de vos éléments, de votre chemin critique. Et c'est ça qu'on va optimiser et travailler. Donc, pour rappel, le meilleur élève, lui, il a juste l'HTML et dingue, il y a le premier, le premier pixel qui démarre. Alors, avant d'aller sur les techniques d'optimisation, ce qui me paraît important, c'est de comprendre comment ça se passe. C'est-à-dire comment le navigateur va faire ce premier pixel. Rappelez-vous, c'est notre objectif. Quels sont les ensembles des opérations pour atteindre un objectif Quelles sont toutes les actions nécessaires à mon objectif d'avoir un premier pixel Donc là, on va ouvrir le capot d'un navigateur et on va voir ce qui, ce qui se passe. Je fais une requête sur mon navigateur. À partir de là, je vais réceptionner un flux. Donc déjà, j'ai une action qui est l'envoi d'une un, information au navigateur, la transformation de cette requête en tant que chaîne de caractère sous format XML et sa réception. Donc déjà, euh, j'ai un flux, j'ai un flux, une chaîne de caractère qui peut être plus ou moins longue, qui peut mettre plus ou moins de temps à être processée. Et donc, euh, ça peut être déjà un facteur euh, de ralentissement, typiquement j'évoquais les tests de charge quand on fait des tests de charge on, on impose de la charge à un site et on, fait de la, on, on impose tellement de charge qu'en fait on fait des contentions sur des éléments et on définit des spofs ben ça typiquement récupérer le premier flux c'est un spof mais il va pas y avoir que ça, il va y avoir tous les autres donc le navigateur il réceptionne ça et après qu'est-ce qu'il va faire il va transformer cet HTML sous format euh, sous format d'arbre et cet arbre, bien sûr, on va l'appeler le DOM. Donc déjà, à nouveau, euh, petite remarque, c'est-à-dire que si vous avez un HTML qui est énorme, eh bien vous allez avoir un DOM énorme. Et donc, toute cette partie de transcri transcription de chaînes de, chaîne de caractères en DOM va être complexe. À partir de là le navigateur va faire une première interprétation de son DOM et il va récupérer des éléments qu'il nomme critiques pour l'affichage et ces éléments critiques vont être des CSS. Donc à nouveau, on rentre dans un cycle où on va fetcher, on va récupérer ces CSS nécessaires à l'affichage. On a un, donc à nouveau, si, ça, si on a des lenteurs là-dessus, ben on va avoir des lenteurs sur... Euh, ça va décaler d'autant euh, l'affichage du premier pixel et il va y avoir une transcription pour récupérer un arbre, qu'on va appeler cette fois CSS-Homme, qui va être le pendant de, de, des données reçues par le navigateur. Donc là, on voit en fait, chaque élément, chaque élément a son étiquette, et comme ça, il sait, il dit, bah, tiens, les balises P, je peux l'interpréter de la telle façon. Autre remarque, déjà à ce niveau aussi, mais je, je n'en ferai qu'une remarque, parce que ça peut faire, on peut y rester beaucoup de temps, il y a différentes façons d'écrire des CSS. De la même façon, dit autrement, euh, pour un élément donné, on peut euh, avoir plusieurs combinaisons de sélecteurs et de classes pour arriver au même résultat. Et en fait, suivant dans la façon dont on le fait, le CSS homme va être plus ou moins complexe, et donc le rendu qui va aller derrière va être plus ou moins complexe aussi. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête lorsqu'on écrit ses CSS, d'avoir quelque chose d'assez simple et... Euh, et, euh, et euh, voilà. troisième étape une fois que le navigateur a son DOM et son CSS homme il va procéder à un merge ce merge ça va lui permettre d'avoir euh, euh, un instant T euh, son, ce qu'on appelle l'arbre de rendu qui va euh, permettre euh, de continuer l'étape euh, d'affichage et donc forcément vu la, si on a des, des arbres complexes le merge va être complexe également on passe à l'étape suivante qu'on appelle le layout. Donc à nouveau, jusqu'à à partir de maintenant, on a toujours un écran blanc hein, sur notre navigateur. Donc le navigateur, qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre en compte euh, bah, la taille de l'écran, la, la taille du navigateur. Il va utiliser son render tree pour faire positionner différents blocs. Donc il va récupérer la taille, la position de différents blocs. Et comme ça, il va avoir le pattern, le plan de ce qu'il va afficher. Une fois qu'il a ça, on a l'affichage qui est déclenché, et à partir de là, on a notre first paint qui démarre. Notez que j'ai mis une étape qui arrive aussi, qui n'est pas dans le chemin critique, mais qui est le composite qui correspond à l'affichage de layers sur la page, notamment pour les animations. Donc si on résume un peu, rétrospectivement, pour avoir mon premier pixel, bah, j'ai dû un peu utiliser euh, le, le GPU de mon navigateur. J'ai dû tenir compte du viewport, de la taille de mon image, de, de la taille de mon écran, de mon navigateur. J'ai eu besoin d'avoir mon CSS Home et donc d'avoir toutes les ressources qui le composent, de le télécharger, de l'interpréter. J'ai dû également avoir le DOM et tout, également euh, télécharger, interpréter. Donc en fait, pour un simple exemple que je vous ai montré ici, ça fait déjà six étapes. Donc, on voit bien qu'il y a une complexité possible euh, dans, ce, dans cet affichage, et, que, et surtout, il faut éviter de dire bah, ton FCP, c'est ton temps serveur." Non, ce n'est pas vrai, ça. Alors, et, alors, autre difficulté aussi. Là, finalement, je vous ai présenté un cas très très simple, très très simple, parce que j'ai oublié un ami qu'on aime tous, ami ou, euh, ou faux ami peut-être, mais c'est le JavaScript. En fait, le JavaScript ici va perturber un peu tout ce qui se passe. à savoir qu'un JavaScript, ça peut lire, ça peut écrire et ça peut bloquer et le DOM et le CSS-Homme. C'est-à-dire qu'en fonction de son exécution, eh bien, il va pouvoir, cette, toute, cette, toute cette chaîne logistique d'affichage de premier pixels va être perturbée. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant dans la façon dont on traite le JavaScript et je vais vous montrer par la suite. A titre d'info, alors c'est des données qui viennent de l'Almanac 2021 HTTP Archive, qui, je vous le conseille la lecture, j'en fais mon, mon livre de chevet, c'est sorti il y a deux, deux, trois, un, mois, un mois ou deux semaines, euh, sur le web on a 36% de javascript qui n'est pas utilisé. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire un coût pour le browser, un coût de téléchargement, un coût d'interprétation et potentiellement un coût d'exécution parce que euh, le JavaScript s'exécute même s'il n'est pas utilisé et on n'en fait rien. Donc, euh, voilà pour notre chaîne logistique. Donc, on se retrouve avec sept actions qui sont nécessaires à l'affichage d'un premier pixel. Et ces sept actions euh, eh bien, vont être des points de contention, des spots qu'il va falloir traiter par les optimisations que je, vous ai présentées, que je vais vous présenter. Ces optimisations, tout simplement, euh, il y a un principe qui est valable, que j'aime bien, qui est valable un peu dans, dans l'art, dans la déco, euh, dans l'architecture. C'est euh, le principe d'aller à l'essentiel. Et c'est ce qu'on va appliquer aujourd'hui euh, dans, dans la démarche d'optimiser le chemin critique. À titre de comparaison, par exemple, pour ceux qui sont en méthodologie agile, euh, vous faites des story mapping. Dans les story mapping, vous avez différentes futures et ces futurs, vous allez les classer en, en termes de vital, confort, luxe. Et bien Là, on va faire pareil. On va se dire mes fonctionnalités, comment je peux les classer, et qu'est-ce qui est vital. Et on va retenir que le vital. Alors, avant d'aller sur les optimisations, on va faire une mini-pause. Est-ce que Là, j'ai une image. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, cette image Comment ouais, retour vers le futur, Alors pourquoi je vous présente cette image Parce que c'est euh, déjà c'est une scène que j'adore. Alors rétrospectivement, donc c'est Retour vers le futur 1, et c'est le moment où euh, euh, déjà Marty il est dans le passé et, et il a euh, il est allé dans le passé avec sa Doloréane, mais il a un souci, c'est qu'il a plus de carburant pour retourner dans le futur. Et donc il rencontre Doc mais dans le passé. Et Doc, euh, avec ses fameux 2,21 gigawatts, il se dit « mais c'est fou, comment je vais pouvoir euh, récupérer autant d'énergie ?» À partir de là, il réfléchit, il réfléchit et il trouve une solution. Et il va la présenter à Marty en disant « mais je sais comment on va faire, on va utiliser la foudre. » Donc, je vous laisse euh, voir comment ça Partez. va finir. « pas très convaincant en fait, sa solution. <rire> Alors pourquoi j'aime bien cette, cette petite histoire C'est que en fait, euh, si on revient sur nos cas, la DeLorean c'est quelque chose qui est sophistiqué, qui est complexe, qui fait des grandes choses euh, et qui est très adapté. Il y a eu beaucoup d'énergie qui a été faite pour le construire. Et en fait cette DeLorean, bah, des fois c'est un peu nos sites web. Euh, mais à côté de ça, ces sites web, des fois, il y a des fonctionnalités. Il y a le métier qui dit, mais ah, on a oublié de faire ça. Attention, il faut, faut, att attention, faut vraiment euh, faut trouver une solution. Et c'est là que vient Doc, avec son crochet, il dit, mais moi, j'ai la solution. Je vais la poser sur ma donne de et je vais récupérer l'énergie. Donc, je vais, je vais trouver, euh, je vais apporter une, une fonctionnalité. Je vais trouver une solution à ce problème. Sauf que le crochet, c'est quelque chose euh, bah, qui est un peu bancal et pas du tout très adapté alors des fois ça marche des fois c'est bien fait et euh, des fois ça marche pas et après bah, il ya la mise en prod et on voit ce que ça donne donc là effectivement dans le cas de retour vers le futur 1 les, les tests n'ont pas marché mais la mise en prod a marché donc ils ont eu un peu de chance moi j'aurais été leur place je, je l'aurais pas tenté en fait cette petite image pour dire que euh, très souvent, bah, on, va, on a besoin de fonctionnalités et on est poussé à, à, aller, à faire vite et, et notamment à, à, à aller en prod avec des solutions, soit des JS bricolés, soit des sort-parties qui, qui sont peut-être par ailleurs très bien faites mais mal tunées et pas adaptées à, à, la, à la situation. Et on se retrouve dans des conditions où bah, finalement... Euh, au mieux, la solution ne marche pas, euh, au pire, on dégrade l'expérience utilisateur de nos clients. D'où euh, une démarche qu'on que qu applique chez Cdiscount, euh, qui est la suivante, prototyper, tester, surveiller. Et en fait, par la suite, je vais vous montrer que cette démarche, en l'appliquant, eh on peut amener progressivement à des solutions en prod qui sont, euh, euh, qui sont, euh, euh, qui qui sont fonctionnelles et qui atteignent les, leur objectif. Un exemple euh, qu'on peut voir ici, c'est j'ai pris un sort parti, enfin un sort parti, pardon, un JS euh, que j'ai fait qui fait euh, 5 secondes de, de bande passante sur le navigateur. Je l'ai mis à différents endroits dans ma page et à partir de là, j'ai collecté sur euh, sur, euh, sur un LightHouse pour voir ce que ça donne. Et en fait, bah, je me dis bah qu'est-ce que ça donne bah, je trouve 5 je trouve euh, un temps euh, donc euh, à gauche, la colonne de gauche c'est une intégration en synchrone et à droite en asynchrone differ. Et bien je me dis bah, attention là sur mon FCP je vais avoir euh, de, de, en synchrone euh, dans le head et même dans le body 5 secondes de plus dans, euh, mon, sur mon FCP donc je vais avoir une solution très dégradée alors petit disclaimer ce que j'ai fait comme test là en fait ce n'est valable que, pour, que dans la condition de ces discounts pour ce JS, et donc, il faut pas trop ex extrapoler. Par ailleurs, euh, pour info, euh, si je regardais sur le LCP, bah, potentiellement, j'aurais des soucis euh, sur le ED, euh, sur une intégration A5 en AID. Tout ça pour dire qu'en en fait, on est dans un contexte qui évolue beaucoup, qui est très peu prédictible sur euh, le web. Et donc, dans ce contexte, il faut tester, tester, mais chacune des, des modifications, chacun des ajouts sur, sur les pages et j'en viendrai, je détaillerai plus précisément à la fin de la conf cette démarche. En tout cas, nous, de notre côté, on part sur une intégration plutôt en A5 pour tout ce qui est traitement indépendant de la page, qui ne touche pas au DOM, et diffère pour les interactions sur la page. Alors ça, tout ça, ça tire des choses qui sont un peu complexes sur l'ordre de déclenchement des tags, euh, le fait qu'ils soient euh, qu impactant ou pas, et sur quel événement, mais j'en dirai pas plus, on le verra par la suite. On attaque les optimisations. Alors maintenant, première optimisation euh, qu a, qu a, que, que je vous conseille, euh, qui est initialement a été créée par Google pour euh, les single page. Donc ça, c'est très bien, c'est la conf à côté, donc j'en fais un petit, un petit peu. Euh, les single page, en fait, c'est le pattern PRPL. Ça, ce pattern, il va vous aider à optimiser vos, euh, votre chemin critique. Comment On va commencer par la colonne de gauche, via déjà le P pour push. Push, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va travailler, le push va aider à diminuer le flux en entrée HTML, donc votre DOM. Il va réduire cette, ce flux, et donc ça va permettre de déclencher tous les événements qu'on a vus dans la cascade de navigateurs, le, le, la, les actions de navigateurs. À partir du moment où ce, ce, cet HTML est réceptionné, on va pouvoir déclencher euh, eh bien, du, euh, du parsing et, euh, et euh, l'utilisation euh, des CSS et du, du rendering. Donc, le push est intéressant à, à ce niveau-là. Une autre, une autre méthode qui permet d'accentuer et d'améliorer cette partie chemin critique, c'est d'utiliser le pré-cache. Alors, le pré-cache, c'est quoi C'est en fait l'implémentation d'un service worker au sein de votre, euh, votre application, et ce service worker, en fait, va être du cache interne. Ce qui fait que toutes vos ressources critiques, JS ou CSS, qui sont nécessaires à l'affichage de vos pages, eh bien, elles vont être cachées en interne. Et donc, vous allez vous économiser tous les allers-retours serveurs pour récupérer ces données. Donc après, derrière, il y a quand même des politiques de cache, mais c'est un, un avantage intéressant. Ensuite, il y a la notion de rendering, et ça, je vais le développer dans les op optimisations qu'on a pu mettre en place. C'est tout simplement de choisir euh, spécifiquement quest -ce, qu ce qui est nécessaire pour les JS et pour les CSS. Et dernière technique dans le PRPL, c'est le lazy loading. Donc, On en a vu... Euh, euh, on en a vu plusieurs fois dans les confs aujourd'hui. Euh, ça, effectivement, si quelque chose bah, n'est pas utile ou utile que s'il y a une action utilisateur, bah, ça serait dommage de se priver de, de lazy loading Alors, petit, euh, petite image, je l'ai dit tout à l'heure. En fait... Quand on veut travailler sur le chemin critique, l'idée, c'est de, de minimiser l'ensemble de ces ressources de, du chemin critique, et qui dit minimiser, dit bah, prioriser. Donc, il faut choisir qu'est-ce qu'on va mettre dans ce chemin critique. Ça, c'est une démarche qu'on a eue assez rapidement chez Cdiscount dès qu'on a démarré le chemin critique. On s'est dit, mais comment on va le choisir En fait... Et une première démarche, c'était... Il y a des outils qui existent euh, sous Node qui s'appellent euh, Critical ou Critical CSS. Alors, ces outils, qu'est-ce qu'ils font Ils vont dire, bah, étant donné une page... Donc là, dans cette page, j'ai pris une page Cdiscount avec des faux CSS, mais peu importe. Il y en a deux CSS. Je vais appliquer à cette page ce, ce, cette procédure Critical CSS. Et qu'est-ce qu'elle va faire Elle va tout simplement ouvrir un browser euh, et un browser avec une taille donnée, vous le voyez en bas à gauche, et à partir de cette taille, il va dire bah, finalement, qu'est-ce que j'ai utilisé en termes de CSS pour faire ce rendu Ça va me donner en sortie un seul fichier CSS qui contient, qui est minifié, qui contient toutes ces données, et l'idée, bah, c'est de réutiliser ce fichier CSS dans, directement dans la page en inline, et euh, en fait, déporter tout le reste en JS. Donc, le JS, c'est tout simplement un JS basique où vous manipulez le DOM et vous lui injectez les CSS manquantes. Et donc, ça, c'est très fort. Et parce que, alors, à titre d'exemple, chez CDiscount, cette technique nous a fait gagner 20% du, du FCP. Rien que là, parce qu'en fait, au moment où le navigateur réceptionne son, son, son flux HTML, bien il a déjà toutes les informations en inline sur le CSS euh, et sur ce, pour, pour démarrer le rendu du premier pixel. Donc on raccourcit très significativement l'affichage du premier pixel. Alors ça c'est très bien, ça donne des bons gains. Le souci, c'est que, nous, ça ne marchait pas bien de façon organisationnelle, et même pour les développeurs, parce que des, des sites, tous nos sites sont dynamiques. Et on ne peut pas, à un instant T, il faudrait repasser cette moulinette en permanence pour être sûr, est-ce que sur la page Intel, Tel CSS... Il y, y a plein de cas d'usage, en fait, qui, qui en découlent. Donc, on est parti sur le, la, le même objectif, mais une solution différente. On utilise nos pages et on les découpe de la, de la sorte... Euh, au-dessus de la ligne de flottaison, sous la ligne de flottaison. Donc nous, ce qu'on va vouloir cibler, c'est au-dessus de la ligne de flottaison. À partir de là, donc un site classique, avant, qu'est-ce qu'on avait On avait un CSS un peu commun et tous les autres CSS qui étaient par type de page. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait On découple et on, on travaille par composants. Sur chacun des composants, on va lui attribuer des CSS qui sont spécifiques à ces composants. Et donc ça, une fois qu'on a ça, donc on a splitté les CSS et ben, on a déjà notre critère, c'est-à-dire qu'en haut c'est critique, en bas c'est pas critique. Et maintenant, ben, on rassemble tout, on rebundalise, re c'est pas facile à dire, et on a nos deux CSS. Et à partir de là, pardon, j'ai été trop vite, on a nos deux CSS, on arrive au, à la même étape que précédemment, sauf qu'on on a, on a fait ce travail de façon organisationnelle, par équipe. Et ça, pour le coup, euh, ça a été bien appréhendé par les, les développeurs parce que ils, ça, ça, ça leur a permis de, bah, de, de faire des... Euh, des, euh, des CSS par composant, d'aller vers euh, les, tout ce qui est micro front-end, et ça, ça permet de tout simplement euh, de rendre euh, le code beaucoup plus clair euh, pour les, les maintenances futures. Donc pour rappel, les différentes étapes pour cette partie split de CSS c'est tout d'abord identifier les composants critiques. Donc là, c'est à la charge des développeurs, des PO, de dire, bah ça, je sais que c'est au-dessus de la ligne de flottaison, euh, je le maîtrise, donc ça va être critique, alors que le reste n'est pas critique. Faire le split, ensuite inliner tout le, tout le, tout le, toute la partie critique, ajouter le JavaScript qui déclenche tout ce qui n'est pas critique, Ensuite, il y a une autre partie qui est assez importante, qui est sur la validation UX et le 16CWS. Alors, le pendant de cette technique, c'est qu'on gagne beaucoup, mais il y a un risque, et on l'a vu dans une précédente conf, quand on travaille le FCP, il y a un risque sur le CLS. Et bien, ce risque, on l'a eu aussi, et c'est-à-dire que sur les premières MEP, on a dégradé le CLS. Mais, en fait, avec l'organisation par composants, c'était assez simple de corriger. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était un loupé des développeurs. Ils, avaient, ils pensaient que ce composant-là était sous la ligne de flottaison, donc nos critiques. Donc à ce moment-là, ils l'ont rebasculé dans l'autre bundle et on, avait eu, et, et on a corrigé le CLS assez rapidement en une journée. Autre pendant important, c'est que si vous inlinez vos CSS, vous devez mettre en place des politiques de rétrocompatibilité, compatibilité parce qu'effectivement, si vous avez du cache, eh bien, potentiellement, vous pouvez plus faire, plus faire... Vous êtes moins autonome sur votre, votre CSS. Donc ça, c'était pour la partie CSS. Donc on a vu, en termes de chemin, en termes de, de, de ressources critiques, on a l'HTML. On a les CSS, on l'a vu, maintenant on a le JS. Alors sur le JS, j'ai l'habitude de dire que le JS, c'est comme, euh, comme, dans, comme euh, en immobilier. L'important, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement et aussi l'implémentation. Alors ce que je propose, c'est un mindset euh, qui... Euh je mettrai mon nom non je rigole euh, c'est qui se base sur euh, la matrice euh, alors je sais pas si vous connaissez la matrice euh, d'Eisenhower euh, important euh, important urgent bah, là c'est en fait est-ce que ma fonctionnalité elle est impactante pour les utilisateurs oui ou non est-ce qu'elle est, urge... est, qu est impactante pour le business oui ou non et vous allez voir ce que je vous propose c'est de en fonction de votre site de mettre les fonctionnalités au bon endroit par exemple nous on a une fonctionnalité qui est les js lib bah, sur nos libres et actes, euh, s'il n'y a pas les libres et actes qui sont délivrés au, euh, à l'utilisateur, il n'y a, a pas de site. Hein. Donc euh, c'est important pour l'utilisateur, et important pour le business. Hein. Euh, par exemple, l'analytique, l'utilisateur, euh, s'il n'a pas son tracking, euh, il s'en fout. Quoi. Mais par contre, le business, là, il va dire hey, « je ne vois plus rien, c'est la catastrophe ». Un autre exemple, par exemple, une fonctionnalité de chatbot. Alors là, dans l'exemple, moi, j'ai dit, bah, c'est visible. Donc, pour l'utilisateur, c'est important. Mais par contre, si ce n'est pas présent, bah, pff, le site continue de tourner. Alors ça, c'est des exemples, hein, bien sûr. Mais ce que je vous propose, c'est de faire le même exercice et de le positionner au bon endroit pour vous. Voilà, d'autres exemples. Bah, la pub, on a des choses intermédiaires, social media, et ainsi de suite. Et à partir de là, euh, j'appose des, des exemples d'implémentation qui vous permet très facilement de dire bah, ⁇ Toi, tu es important, urgent, bah, c'est un truc vital pour mon site. ⁇ Donc ça signifie qu'il y a derrière la notion d'internalisation. Donc soit avoir du rendu server-side, soit avoir un niveau d'intégration qui est en either differ. Par exemple, nous, sur notre site React, les bundles, ils sont, comme je vous l'ai dit, sont ultra importants pour l'affichage correct de la page. Eh bien, on intègre en eager differ ce qui, dans le, dans le head, pardon, dans le c'est dans le head, pardon, dans le head en differ, ce qui fait que ça garantit l'ordre sans pour autant bloquer le chemin critique. De la de le, à l'opposé, bah, si quelque chose est pas important pour le business et pas important pour l'utilisateur, bah comme il n'est pas important pour l'utilisateur, il n'est pas visible, et ben on déclenche au les îlots et en plus, c'est plus, plus Green IT parce qu'on n'utilise que ce dont on a besoin. Voilà un peu pour ce mindset qui, à nouveau, euh, n'est qu'une proposition euh, et qui euh, permet un peu de, de, de, de cadrer les, les, les intégrations et l'utilisation du, du JS. Alors, enfin, il euh, y a une autre, euh, une autre, on a vu y rester les, les polices de caractère. Sur les polices de caractère, on a fait aussi un travail à ce niveau-là, à savoir que euh, bah, les polices de caractère, si on ne fait rien, de, plutôt de la façon dont on l'implémente, ça peut être quelque chose de bloquant pour le site. Donc typiquement, ce que j'ai mis en haut, barré, les dièses import dans les, les CSS, moi je, le, je ne le conseille pas parce que systématiquement ça va faire les appels et finalement bah, ça se trouve sur certaines pages on n'en a pas besoin et bah on l'appelle quand même et on bloque quand même le navigateur là-dessus. Par rapport à ça, je conseille plutôt d'utiliser la technique de fond de face et notamment les stratégies de fond de display. Sur les stratégies de fonds de display, alors là, je vais, je vais aller assez rapidement parce que c'est également le... Euh, on pourrait faire tout toute un talk là-dessus. Tout un talk euh, qui, euh, qui dit bah, euh, comment on, quelle est la politique d'affichage euh, d'un fonds. Eh bien, typiquement, euh, là, je vous ai mis des chiffres pareils qui viennent de l'HTTP Almanac 2021. Euh, on se rend compte que sur un, un fonds de display une stratégie optionnelle. Donc la stratégie optionnelle, c'est en fait dire euh, j'attends 100 millisecondes. Si euh, au bout de 100 millisecondes, mon browser n'a pas, pas la fonte de disponible, je passe sur la partie fallback et j'y reste. Et bien ça, c'est quelque chose qui donne le meilleur, euh, le meilleur, FCP, euh, le meilleur FCP. Et donc, euh, euh, voilà, ça c'est des données de terrain et c'est quelque chose qui est très utile. Alors, mesure et outillage. Là, je vous ai présenté pas mal d'optimisations euh, et j'ai parlé du euh, prototyper, tester, surveiller. Ben, j'ai le pendant en termes de mesure avec le local, synthétique et RUM. Local, c'est quoi ben, C'est tout simplement euh, ce que je conseille en termes d'outils. Ben, Lighthouse, on en a parlé, vous connaissez il vous affiche directement euh, la, les ressources dans le chemin critique avec la profondeur et c'est génial en, en termes de développeurs pour cibler les optimisations. Vous avez aussi Chrome Dev euh, d'ailleurs dans Chrome Dev Tool, un, un, un, une option que je vous invite à utiliser, c'est la partie coverage. Sur le coverage, vous allez pouvoir un instant T, euh, et bien savoir quels sont les pourcentages de, de JS que vous utilisez, et vous allez voir que les 36% dont j'ai parlé tout à l'heure, ça arrive très vite, hein. ça arrive très très vite d'avoir des JS qui ne sont pas utilisés. Aussi dans Chrome DevTools avec le code couleur. Alors, ça peut paraître un peu compliqué à lire, mais on retrouve les différentes étapes dont j'ai parlé parsing, render tree, layout, euh, paint. Et bien, en fait, on retrouve ces, euh, ce code couleur et je vous ai mis un exemple ici avec les chaînes. Donc, on, prend, on comprend exactement ce qui se passe. Donc, ça, c'est pour diagnostiquer, pour trouver des, des pistes d'optimisation et pour prototyper. Tester, moi ce que je vous conseille, c'est de partir sur du, un outil de synthétique chez nous, chez Cdiscount, on utilise CitSpeedIo, euh, qui est assez utile, et on l'utilise d'une façon, donc de deux façons, on l'utilise pour un budget perf dans notre CICD, mais on l'utilise aussi pour les tests, les tests lab, et ces tests lab, c'est ce, ce que je voulais vous donner comme retour d'expérience, notez bien en dessous, on fait des tests lab de plus de 6 heures, pourquoi Parce qu'en fait, on s'est aperçu que lorsqu'on lançait quelques tests, une dizaine de tests, on pouvait avoir des résultats, mais on n'avait pas des données qui convergeaient. Parce qu'à nouveau, on est dans un environnement qui n'est pas du tout prédictible, avec des sortes parties, avec des navigateurs, et donc on a besoin d'une convergence, même quand on fait du synthétique. Et donc c'est pour ça que tous nos, nos futures sont en test lab sur 6 heures, ce qui nous permet d'avoir une bonne vue et une prévision. Alors ça, ça c'est bien, mais c'est qu'une prévision. Le vrai juge de paix, c'est la prod. Et pour la prod, quand on a mis en place, et c'est là où je vais parler de, du produit Baline, on a mis en place un RUM. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on a démarré nos, nos, nos, nos chantiers d'optimisation, on s'est posé plein de questions, et notamment comment on allait de façon factuelle, valider que ce qu'on mettait en prod avait des résultats. Je pense que tous, vous avez dû, vous avez dû expérimenter « Ouais, chouette, ouais, j'ai une bonne idée, je mets en prod. » Et finalement, dans le crux Google, bah, on est déçu, on n'a pas de on ne retrouve pas ce qu'on avait anticipé. On a créé notre propre rum parce que sur toutes ces questions, euh, sur le marché, on n'avait pas de solution qui nous permettait d'avoir ce triptyque, c'est-à-dire les vraies métriques de Google euh, avec le percentile 75 pour nos vrais utilisateurs et en temps réel. Aujourd'hui, là, je vous ai montré un exemple. Là, on peut voir en temps réel qu'on a le FCP qui se dégrade parce que euh, le shift par rapport à 7 jours est dégradé. Autre exemple, on, on s'attend à avoir une amélioration du CLS, on MEP et à partir de là, ben, on voit bien effectivement en temps réel que euh, le CLS diminue. Autre, euh, autre expérience qu'on a, qu a eue, euh, une, une MEP qui se passe, les testeurs étaient assez confiants, ils MEP, 10 minutes plus tard on voit que à nouveau le CLS augmente, on revient en arrière, on fixe et on repart. Donc ça, en, en termes de réactivité, c'est essentiel pour nous parce que, euh, normalement, il faut attendre le crux 28 jours, donc un point tous les jours qui représente l'agrégat de 28 jours. Donc piloter des, euh, des campagnes d'optimisation avec ça, c'est impossible. Autre... autre donc j'ai parlé de mesures, autre chose qu'on propose, c'est euh, la partie euh, aller plus dans le détail et notamment bah, faire du diagnostic... Et, euh, et donc savoir par exemple quels sont les LCP sur les pages parce que je ne sais pas si vous savez mais il y a plusieurs LCP sur les pages voilà donc si vous êtes intéressé par ce type de produit n'hésitez pas à me contacter soit après la soit, soit après la conf soit aller sur l'adresse qui se trouve ici voilà je vous remercie et euh, voilà je, bah, si vous avez des questions <rires> merci merci Ludovic hyper intéressant, hyper complet. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir des questions. Non <rire> Si, Cassie. Euh, salut, Cassie Agoun de Conforama. Euh, moi, je t'avais rencontré à Bordeaux. et tout à fait. <rire> on, avait, on avait On avait parlé de Dinatras et ouais, du coup, euh, le rhum Dinatras... Euh... <rire> Alors, euh, maintenant, c'est un peu des concurrents, <rire> mais je me permets... Oui, en fait, euh, euh, à, à l'instant T, on n'avait pas de solution qui nous permettait d'offrir cette réactivité que j'ai présentée. Donc, c'est pour ça qu'on est parti de là, en disant on a regardé un peu sur le marché, ben on l'a fait nous-mêmes. Ah oui, d'accord. Voilà. Euh, alors, il y avait une partie temps réel, mais à date, c'était du, sur du percentile 50 ou du percentile 90. Donc, ce n'est pas la même chose que les vraies métriques Google qui sont sur du percentile 75. Voilà, et, et, et, de façon, et de passer du 75 au 90, ça fait tout. On, on, on attrape des cas que, on a, que normalement on ne devrait pas attraper, et ça pollue énormément, et le diagnostic, et, et le, la surveillance. OK, merci. D'autres questions euh, Moi, c'est une question, remarque. <rire> plus sur justement le fait de mettre du CSS dans la trame HTML, mmh. euh, comme justement tu analyses le rhume le après, euh, par rapport au... comment ça se comporte après avec le cache navigateur Parce que ce qui est bien d'avoir une ressource CSS, et au moins elle est cachée sur tout un parcours utilisateur, et là, en le mettant dans le chemin critique, on la re-télécharge tout le temps dans chaque trame HTML de chaque page. Donc du coup, comment vous organisez un peu ce ratio-là Est-ce que vous vous dites... Euh, bah, on gère le critique d'abord, c'est sûr, on met tout dans HTML et finalement tout va bien, peut-être au détriment de, de, du parcours utilisateur derrière Oui, alors <rire> j'ai un peu triché en fait dans ma présentation, c'est qu'on euh, a, on a eu cette même remarque et, euh, et on n'a pas été au bout de la démarche, en fait le inlining on ne l'a pas fait. Ce qui fait qu'on a cette gestion qui nous permet d'être plus, plus dynamique et on s'est aperçu que finalement, le gros gain, ce n'était pas, pas tellement sur le in -ending. Il y en a un, mais par rapport aux 20%, c'est de l'ordre de 2%. Voilà. Mais c'est vrai qu'on euh, voilà, s'est posé la question. Et... Oui, <rire> exactement. Euh, J'avais une petite question sur les, le coverage, euh, les CSS utilisés, inutilisés. Je me suis rendu compte que bah, ça change du contexte entre mobile, desktop, et je voulais savoir s'il y avait un outil euh, qui marchait bien pour ça. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait parfois des étrangetés. Il dit qu'un fichier n'est pas du tout utilisé, et puis en le bloquant, on se rend compte qu'il n'y bah, a plus rien qui marche. Et, euh, et voilà, je ne trouve pas ça hyper fiable, et je me demandais s'il y avait d'autres outils que ceux qu'on qu connaît euh, dans Chrome et dans Lighthouse et tout ça. Alors, euh, honnêtement, euh, je n'en ai pas connaissance. Je crois qu'il y a sur le Lighthouse euh, eh, eh, CICD, euh, tu as une possibilité euh, de le suivre. Je ne l'utilise pas, donc je ne pourrais pas me, me, me acter ça. Euh, cependant, effectivement, l'outil dont tu parles que j'ai présenté ici, le, le coverage de ChromeNet Tool, il faut, il faut mettre les réserves associées par rapport à ça. Euh, dans le sens où c'est des parcours, c'est-à-dire que si vous chargez et que vous voyez un taux de coverage, bah, ce n'est pas la vérité. En fait, il faut vraiment faire un parcours utilisateur, scroller, ainsi de suite. Ça, c'est le premier point. Le second point aussi, c'est que la technique du split CSS que j'ai évoqué ici, bah, finalement, quand on le fait sur le CSS, on peut le faire aussi pour le JS. Et donc, euh, une fois qu'on le fait pour le JS, on a ce mindset où on sait que telle fonctionnalité, bah, finalement, elle est pour, sur tel composant. Et donc, c'est plus facile euh, de, de dire pour nos JS que c'est des choses qu'on peut appeler plus tard, voire euh, déclencher au lazy load. Merci. Euh, J'avais une, une question sur... Tu disais... le. Quand, tu, quand vous avez un nouveau développement vous le testez pendant 6 heures oui tout à fait ça veut dire que derrière en fait euh, alors j'ai enfin, plusieurs questions par rapport à ça c'est d'une part euh, tu testes ça sur euh, ça veut dire que tu vas faire tourner des, des parcours utilisateurs pendant 6 heures Alors, on pourrait faire des parcours utilisateurs aujourd'hui nous on adresse déjà le, le, le, le jusqu'à ce de base c'est à dire le chargement et donc, on fait du chargement pendant 6 heures. Dans le chargement, c'est toujours les mêmes conditions, conditions synthétiques. Et on se dit, bah, déjà, si ici, euh, ça ne marche pas, euh, bah, ce n'est même pas la peine de, de continuer. Et, et ça nous donne des pistes d'optimisation euh, pour améliorer la situation. C'est le premier filtre, en fait, avant d'aller en prod. Et aussi une chose euh, qui est importante, et euh, moi, j'étais vraiment très étonné quand j'ai vu ça, mais à chaque fois, ça se produit, c'est qu'on on teste en conditions, c'est-à-dire qu'avec des cookies de consentement, comme un vrai utilisateur, on teste ouais. le chargement dans ces conditions. Et donc, euh, chez ces on est très friands de nos amis sortent parties. on a beaucoup d'amis euh, bah et bon de ça. faux amis. Hein. <rire> non, je n'ai pas d'a priori. Euh, et, euh, et en fait, euh, bah on, on teste avec tous ces composants. Et, et même si c'est du synthétique, ben on se rend compte que 10 minutes de test, ça ne suffit pas. Il faut vraiment... Et d'ailleurs, là, ça se voit un peu de loin, mais on a une technique pour la convergence qui fait que, en fait, quand on teste une fonctionnalité, on ne teste pas deux pages, une sans, une avec, mais on teste trois pages. Une sans, une autre sans et une avec. Et en fait, les deux premières, c'est notre témoin qui ouais. va nous dire est-ce que ton test converge et du, et du coup, quand tu dis, euh, ça veut dire que tu testes juste le chargement d'une page euh, oui. euh, concernée, genre, je sais pas, la home page ou bien la page produit avec euh, euh, telle option, etc. C'est ça. D'accord. C'est ça, tout et à ça, fait. tu le fais tourner pendant... Euh, pendant 6 heures, oui, tout à fait. Et le fait de dire 6 heures, qu'est-ce enfin, qu qu euh, qui fait Pourquoi ouais, voilà. pas 4 heures C'est l'expérience. C'est un instant T, notre site. Alors qu'elle se stabilise. Quoi. Effectivement. Et, mais des fois, ce qu'on se rend compte, c'est que dans certains contextes d'appel, bah, le fameux test AA, il converge plus vite, et bah, finalement, on a la réponse au bout de 4 heures, 3-4 heures. Des fois, il faut 6 heures. Voilà. C'est malheureusement tout ce qui fait le bonheur de la web perf, c'est qu'on est dans un truc qui est hautement Enfin où il y a beaucoup de chaos et donc il faut maîtriser ça. Ok, merci. Merci, je crois qu'on a dépassé légèrement le temps pour les questions. Merci, merci beaucoup. Merci.